on voit quand même que ce que j'ai mis sur ma timeline c'est assez petit. Donc d'aller voir couper le début, couper la fin, faire du montage un petit peu plus euh, raffiné, mais ça va être un peu compliqué. Donc je m'en viens voir le bouton en bas à droite comme ça qui est un espèce de bouton que je peux glisser comme ça pour agrandir. Donc on voit que je viens agrandir, je peux agrandir énormément, c'est pas ce que je veux. Trop c'est comme passer. Pas Donc je viens agrandir et là je vois bien le bout où il n'y a presque pas de son. Alors, je peux réduire la longueur de mes clips. Donc, je m'en viens ici comme ça. Et on voit qu'en passant ma souris devant le petit clip comme ça, bien, je peux changer le début du clip comme ça, l'allonger ou le raccourcir. Donc, je viens le raccourcir. Et à ce moment-là, ça va partir beaucoup plus vite, le son. Alors voilà, je... il n'y aura pas de silence. Et ensuite, je me mets à parler. Pareil, à la fin, il y a un long bout de silence ici, comme ça, que je viens couper. Et c'est comme ça. Une autre manière de couper les silences, c'est de déplacer ma tête de lecture, comme ça, à l'endroit exact, ça devient un ciseau. Ça devient l'endroit exact où je veux couper. Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un petit ciseau. Tout pâle ici, en haut de ma tête de lecture. Et il est pâle, ça veut dire que je ne peux pas cliquer dessus, je ne peux rien couper en ce moment. Pourquoi je ne peux rien couper? C'est que la tête de lecture traverse toute la timeline. Et en ce moment, il n'y a rien de sélectionné. Donc, il dit, je veux bien couper, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je coupe. Donc, je vais sélectionner ici le, la bande audio qui est là. Et là, le ciseau devient enfoncé, je peux l'utiliser, donc je veux couper exactement à cet endroit-là. Je clique et ça me fait maintenant deux morceaux, ça vient couper. Alors le bout ici de silence, je peux cliquer sur la corbeille pour l'effacer. Et maintenant, je veux coller mes bouts parce que là, si je pèse sur jouer, sur lecture, il y a un gros bout de silence Alors... avant que je me mette à parler. Alors je clique ici et je viens le déplacer jusqu'ici. Il y a un petit effet de magnétisme, comme s'il y avait des aimants. Et ça, c'est activé ici avec le bouton comme ça. Si on veut pas l'effet de magnétisme, mais ben c'est très pratique, là. je vous conseille de le laisser. Si on veut pas l'effet de magnétisme, ben on clique comme ça. Ça va faire en sorte que on est complètement libre et on sait pas exactement quand on est à la fin ou pas. Mais moi, je le laisse comme ça. Comme ça ici, dès que j'arrive proche, ça fait clic, ça vient le coller directement au bon endroit. C'est donc comme ça qu'on coupe le début et la fin, euh, qui sont souvent pas intéressants. Quand on s'est trompé, quand on riait, tout ça, on peut euh, couper des bouts comme ça. Si on veut couper le milieu, par exemple, si j'avais dit une niaiserie dans le milieu, ici, comme ça, ben je peux euh, écouter... Téléphone! Donc, je vais effacer le mot « téléphone » que je viens de dire. Alors, je déplace ici, comme ça. Je coupe. Je déplace à la fin du mot que je veux couper. Je coupe encore et là, il ne reste qu'à sélectionner le bout que je veux effacer. Et je pèse sur « effacer », comme si je voulais effacer une lettre sur mon clavier. Et voilà, ça vient de l'enlever. Et là, je viens recoller les deux bandes qui restent ensemble. Et là, je peux vérifier si ce que j'ai fait, ça fonctionne. Alors voilà, je parle avec mon « et j'enregistre ma voix ». Donc, j'ai effacé le mot « téléphone ». Et ça fait mon affaire, je voulais pas dire téléphone. Donc, c'est comme ça. Comme ça, Je viens de faire du montage à l'intérieur de l'audio. Si je veux revenir en arrière, « Oh non, j'ai effacé le mot téléphone, C'est n'est pas ce que je voulais faire. » Bien, je clique sur les flèches ici, comme ça. Ça vient refaire les étapes. On voit, j'ai pesé quatre fois, et ça a effacé mes quatre dernières étapes que j'avais fait. Donc, couper le début, couper la fin, enlever le truc, j'ai tout remis en place. Donc, c'est comme si j'avais rien fait. Mon mot téléphone est revenu en place. Tout est correct. Donc, c'est beaucoup plus facile. C est, c est... Si vous voulez essayer des choses, il ne faut pas hésiter à tester les choses parce qu'on peut revenir en arrière avec les petites flèches ici, le fameux CTRL Z.